Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas je m'appelle Serge Demoulin, je fais du trading depuis une quinzaine d'années et j'ai essayé à peu près toutes les méthodes qui existent afin de trouver celles qui sont les plus efficaces. Alors quelles sont les bases pour apprendre à bien trader, à devenir un bon trader, à gagner de l'argent en bourse Eh bien je vais vous donner quelques quelques bases sur lesquelles vous devez euh, commencer à vous positionner afin d'éviter de perdre du temps et de perdre de l'argent bien sûr. La première chose à apprendre c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur ultra performant, d'avoir 6 ou 8 écrans, c'est totalement inutile. Si vous avez un écran à la limite vous achetez un deuxième écran c'est déjà suffisant. Ensuite la deuxième chose c'est que c'est pas la peine d'étudier toutes les actions, euh, les prévisions, est-ce que telle action va monter, est-ce que telle action va descendre. Je vous conseille plutôt d'apprendre à trader soit sur les monnaies donc le Forex, les paires de monnaies, soit sur les indices Qu'est-ce que c'est les indices Eh bien comme par exemple le CAC 40 ce sont les 40 plus grosses sociétés françaises en bourse. Alors pourquoi c'est plus intéressant de trader cela donc les actions françaises ou les actions allemandes Moi je trade plutôt les actions allemandes qui bougent beaucoup plus que les actions françaises Eh bien parce qu'il y a beaucoup moins de risques que cela évolue euh, rapidement dans un mauvais sens que vous soyez surpris du mouvement si vous tradez 40 actions à la fois plutôt qu'une action. Donc vous pouvez avoir une action qui bouge très fort un jour. Pourquoi Vous ne devez pas chercher déjà l'explication, ça peut arriver à, à posteriori vous pouvez chercher l'explication mais en principe c'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Ce, que, ce qui nous intéresse c'est d'arriver à suivre le cours d'une action à court terme. Donc si vous cherchez vous à acheter une action et faire autre chose pendant euh, des journées ou des mois, ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre la bonne méthode. Donc moi ce que je vous enseigne c'est de gagner de manière régulière, quotidiennement de l'argent parce qu'à long terme, c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent. À moins que vous soyez, euh, qui soit avec Warren Buffett, que vous soyez copain de Warren Buffett, eh bien, euh, ça va être très compliqué de gagner en bourse à long terme en misant sur des actions. Euh, donc moi, ce que je peux vous enseigner, c'est ce que j'ai appris euh, ces 15 dernières années, c'est-à-dire j'ai cherché donc les meilleures méthodes, j'ai fait du trading en, en laissant des positions ouvertes pendant plusieurs jours et je me levais la nuit angoissé pour voir ce qui allait se passer parce que j'avais des positions ouvertes. Donc ces dernières années j'ai totalement abandonné ce type de trading et je me suis concentré sur le scalping. Le scalping qu'est-ce que c'est Eh bien ce sont des positions qui ne durent que on laisse ouverte ouvert seulement quelques secondes ou quelques minutes, parfois quelques heures quand ça se passe bien et en fin de journée de toute façon on clôture toutes les positions qu'on a prises. En général je ne prends qu'une position ou deux positions euh, de manière à limiter les risques et à ce moment-là on dort très bien. Donc ça c'est un principe en tout cas que j'ai adopté, que je vous conseille d'adopter dès le départ. Ne faites pas, n'espérez pas que le marché se retourne pendant la nuit ou ne laissez pas une action ou une position ouverte la nuit parce que vous risquez d'avoir une mauvaise surprise le lendemain matin. Donc euh, nous allons trader, en tout cas si vous suivez mes conseils, nous allons trader à court terme euh, sur euh, donc euh, le Forex ou sur euh, les indices. Donc CAC 40 c'est très lent, moi je vous conseille plutôt le DAX euh, ou le Dow Jones et le SP500 si vous voulez trader l'après-midi sur les marchés américains. Mais en principe si vous vous contentez par exemple du DAX vous pouvez faire l'ouverture, trader pendant euh, 20 minutes, 1 heure, 2 heures c'est suffisant si vous devez euh, aller travailler donc ce n'est pas la peine. De, de trader toute la journée. Après vous pouvez bien sûr trader plus, plus longtemps mais vous verrez que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire et que vous pourriez risquer surtout au début de reperdre ce que vous avez perdu le matin en tradant euh, plus tard dans la journée. Donc il y a des cycles dans la journée donc ce qui se passe pendant un cycle à l'ouverture du marché peut très bien se retourner l'après-midi et vous prendre à revers et que vous ayez donc des mauvaises surprises. Donc ce n'est pas la peine de laisser des positions ouvertes très longtemps. Donc au moins longtemps que vous avez une position ouverte, au moins vous prenez de risques. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc euh, certaines personnes pensent que le scalping donc le trading à court terme c'est risqué et eh bien non c'est moins risqué que d'autres manières de trader c'est surtout moins stressant. Donc les personnes qui disent que le scalping est stressant, c'est les personnes qui n'ont pas de méthode. Donc qui ne savent pas faire. Donc quand on ne sait pas faire, ben on dit que ce n'est pas bon. Voilà, donc moi je vous dis c'est très bon parce que moi je sais faire et je peux vous enseigner comment faire. Donc si on regarde le graphique devant moi, donc c'est le graphique du DAX que je vous conseille de trader avec mes méthodes. Donc on voit ici que chaque bougie euh, donc, euh, représente une journée. Donc on est ici sur D1 donc chaque, jour, chaque euh, euh, bougie euh, représente une journée. On voit que les bougies vertes sont des bougies qui montent donc ce sont des journées où le marché monte et les bougies rouges au contraire ce sont des bougies euh, donc qui indiquent que le marché est descendu pendant cette journée. Donc vous voyez il y a des mèches de part et d'autre, ça vous verrez euh, si vous ne savez pas encore ce que c'est dans mes formations à quoi correspondent ces mèches, et donc on appelle chaque trait ici, on appelle ça une bougie. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Et eh bien, on peut constater qu'on a des journées, plusieurs journées d'affilée. Euh, avec des bougies montantes. Donc le marché monte et puis le marché redescend il, remonte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend etc. Et on arrive à tracer à un moment donné des extrémités. Donc on a un canal descendant comme ceci qui nous permet de prévoir avec une bonne probabilité de réussite ce qui va se passer euh, à un au moyen terme. Donc si on va voir sur une unité plus courte donc H4 par exemple et eh bien on voit que tous les quatre heures donc on a une bougie rouge ou une bougie verte ou une bougie rouge ici vous voyez et que on oscille ainsi avec les deux traits noirs que j'ai représenté, qui sont donc euh, le canal que j'ai pu déterminer actuellement parce qu'il y a déjà jours où on voit une tendance à la baisse entre ces deux extrémités donc c'est intéressant parce qu'on sait que lorsqu'on va arriver ici par exemple sur ce point là aux alentours de ceci on a une probabilité que le marché redescende donc on va être attentif à ce qui va se passer donc en début de semaine donc on est dimanche aujourd'hui et on va regarder, ça ne veut pas dire que demain ça va forcément descendre donc on ne sait pas, ça peut très bien monter un peu et ça peut même casser et remonter beaucoup plus haut. Donc il n'y a aucune garantie euh, en bourse. Donc on, ce qu'on doit faire c'est attendre, comprendre et en fonction de ce qu'on voit agir. Mais vous voyez que, à long terme c'est risqué de prendre euh, des positions. Donc ici si on avait pris une position ici euh, et se dire ça va monter non ça risque de redescendre à ce niveau-là. Et inversement donc lorsqu'on prend une, une position à la baisse ben vous voyez qu'à long terme si vous voulez faire euh, du trading avec des positions qui durent des semaines ou euh, des mois ben vous risquez de ne pas gagner grand-chose pendant beaucoup de mois et même de vous retrouver en perte à un certain moment. Donc c'est là tout l'intérêt justement d'aller prendre le maximum d'argent sur les marchés en tradant à court terme. Donc les personnes qui font du trading à long terme ne peuvent pas bénéficier de tous les gains que vous allez pouvoir gagner à court terme parce que eux ils ne vont pas prendre les bénéfices quand le marché arrive ici par exemple. Le marché monte, ici vous prenez vos bénéfices, le marché baisse vous prenez également vos bénéfices, le marché monte, vous reprenez vos bénéfices. Pourquoi Parce que vous allez prendre des positions à l'achat ici en bas et à la vente ici au-dessus, à l'achat ici en bas et à la vente ici au-dessus. Ce que ne vont pas faire les personnes qui tradent à plus long terme. Donc vous allez gagner beaucoup plus qu'eux et je pense que c'est ce que vous voulez faire. Donc nous allons trader de cette manière-là et chercher donc des opportunités à court terme et on va aller les chercher de plus en plus court donc sur des, sur des unités de temps de plus en plus petites et vous voyez ici on peut aller jusqu'aux 1 minute et essayer de prendre la position euh, la meilleure possible quand le marché monte ou quand le marché baisse. Donc vous voyez qu'on peut aller chercher avec une grande précision les points de retournement et on va protéger nos positions de manière à ne pas perdre grand-chose si jamais le marché ne va pas dans notre sens. Donc c'est une clé du trading à court terme, c'est qu'on ne va jamais espérer que le marché se retourne, on voit ce que le marché fait, on est factuel et on va prendre ce que fait le marché comme une réalité on ne va pas espérer, on ne va pas attendre, on va réellement voir ce qui se passe au moment présent. Donc c'est là tout l'intérêt du scalping, donc du trading à court terme qui va vous permettre de gagner en prenant plusieurs positions pendant une période que vous déterminez que ce soit 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez avoir l'occasion de prendre des positions et lorsque le marché part dans le bon sens et eh bien vous allez sécuriser votre position de manière à ce que vous n'ayez aucun risque de perdre. Une fois que le marché part dans le bon sens comme par exemple ici vous voyez que le marché part à l'achat et eh bien si vous achetez à ce niveau-ci vous allez protéger votre position ici pour éviter que s'il se retourne vous ayez une grosse perte donc vous, vous risquez une toute petite perte ici. Et le marché vous le laissez monter. Donc à ce moment-là vous pouvez très bien prendre une position ici, vous voyez qui part dans le bon sens, vous prenez une deuxième position. Votre, votre trade est sécurisé ici, vous le laissez partir et vous pouvez même euh, mettre à ce moment-là votre stop loss donc la limite euh, de perte au-delà du, du zéro. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre si le marché se retourne euh, à ce moment-là vous allez de toute façon sortir gagnant donc ça c'est hyper euh, utile, hyper important de savoir ça. Donc vous laissez à ce moment-là le marché faire et lorsqu'il est parti et eh bien vous le laissez faire, vous, vous coupez une de vos positions par exemple quand il est ici et comme vous savez qu'on a ces deux limites-là donc vous avez pris à peu près à 50% du potentiel, votre position est sécurisée à ce niveau-ci. Même s'il redescend comme ça, vous êtes toujours gagnant lorsqu'il est là et vous le laissez faire. Lorsqu'il arrive ici vous allez prendre le solde de votre position et euh, vous aurez fait un très beau trade de cette manière-là. Donc euh, c'est très intéressant de trader de cette manière-là. Donc vous pouvez le faire sur différentes unités de temps. Donc je vous ai expliqué ici le principe mais euh, dans mes formations vous allez voir pas mal de trucs et astuces qui vous permettront d'optimiser vos gains et euh, parfois également de, de profiter donc des retournements à court terme comme ceci. Donc vous, vous n'allez pas prendre que les trades dans un sens, vous allez également pouvoir bénéficier euh, de mouvements à plus court terme. Donc ici on est en une minute donc vous voyez qu'il y a des moments où le marché se retourne ici et vous allez pouvoir gagner aussi tout ça les personnes qui tradent à plus long terme perdent cet argent vous vous avez vous prenez vraiment le maximum de ce qu'il y a sur les marchés donc vous voyez tout l'intérêt de faire du scalping par rapport à des, du trading à beaucoup plus long terme vous allez gagner beaucoup plus en maîtrisant une méthode de scalping voilà je pense que c'est assez clair pour une personne qui ne comprend pas bien les marchés, qui ne comprend pas bien aussi qu'on peut gagner dans les deux sens. Vous pouvez très bien gagner à l'achat et à la vente en tradant sur les indices ou sur le Forex. Donc maintenant c'est à vous de jouer, à décider si vous souhaitez apprendre le trading, apprendre le scalping. Donc euh, vous pouvez vous inscrire à une de mes formations donc euh, sur seformezotrading.com euh, donc vous avez un lien en dessous de ma vidéo, vous avez un lien qui va apparaître ici en haut de la vidéo également et euh, si vous voulez rejoindre euh, mes étudiants c'est avec plaisir que vous ferez partie de, de la team donc qui gagne avec moi depuis des années. Voilà, Je vous dis à très bientôt, mettez un pouce vers le haut si vous aimez ma vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez encore avoir de bonnes astuces pour gagner sur les marchés et devenir un trader performant. Je vous dis à très bientôt, au revoir.